On ouais. est à la Drift que. Ouais, ouais, ouais. C'est Il est un peu trop large ici, mais là, il faut pas se laisser embarquer. Non, en fait c'est le JDM, on a menti plus d'angles devant les juges transition Discussion philosophique des plus grands drifteurs de France. Pourquoi J'adore ta philosophie. Plus vite, calme Encore plus vite, calme C'est ça le drifter là. Mais viens rouler, toi aussi. T'inquiète, on va rêver. je vas prendre plus de vitesse. Tu pourras plus facilement ressortir et te placer pour l'épingle. Et l'épingle, place-toi enfin, L'espace que tu prends pour l'entrée, tu le pas pour sortir. Donc en fait si tu rentres bien à oh, l'entrée, oh, forcément tu en nous deux, Ou tu gaz ou se par la peine. Écoute, tu peux pas parler aujourd'hui, d'accord <rire> Tu parleras l'année prochaine. Mille <rire> dans le Euh, un beau déclenchement ici, 151 km h en vitesse de déclenchement c'est vraiment pas mal. 144 km h pour... Oh là là il est large, il est super large, attention les 4 roues à l'extérieur, le transfert ici peut-être un petit peu trop large, dans tous les cas il savait que c'était mort. Ça il pique les yeux. Ah ça fume. Le... Ça va Quel goût il y a de son Au passage de Mathias Lucatelli. Face à Franchement... Mercedes. C'était quoi ta technique pour pas payer d'impôts déjà partager cette technique à tout le monde. Ça c'est bon, la a fallu tracer, est magnifique. La plume Un petit mot à la caméra Un petit mot. Oui. Oh. <rire> On est arrivés au pain à calot. Oh. Il a mais pourra dormir là, mais euh, il fait chaud aussi. <rire> lieu, on vous a piqué à la télé. Tant mieux, on n'aura hey, pas, pas la de la On est un peu à l'étroit ici, non Ah, il fait trop chaud, moi je vais dormir dehors. Petit mot pour la caméra. Oh, le... Regarde. <rire> le... le soleil il tape aujourd'hui. <rire> <rire> voilà. Le soleil. Bah... <rire> Qu'est-ce qu'on fait On attend. Qui Manu. Manu, on attend. C'est la mission pour venir là. Bah, euh, Aujourd'hui c'est très chaud. Chaud. Ouais, Chaud. Chaud. Chaud. Chaud. Chaud. Donc, sur kipping numéro 1, le transfert jusqu'au 2. Il est un peu trop large ici. Oulala, là là, il faut pas se laisser embarquer. Ça a l'air d'être resté. Il est encore trop large ici, mais c'est pas grave, il tout à de la piste. Il va rien lâcher pilote précédent en tout cas il est super bien sur la ligne pour l'instant. Le transfert est bon. Et là il va pas lâcher. Il va pas lâcher. Il a même passé un rapport, je crois. Alors faut extérioriser tout ça, il est sur la ligne. Hein. On peut aller encore chercher des points Steve. Pour lui. ultra rapide ici, il décale plutôt bien, clipping numéro 2, le 3, il y a de l'angle, on aime bien ça, frein à main, on relance tout Oh, uh -huh. uh -huh. Un ici de. Dehors. De <rire> oh dehors, le tête à queue. Moi, je dis que ceux qui ont le plus de mérite, c'est ceux qui viennent avec des voitures de série, limite sans autobloquant. Je les encourage. Okay. Ah, une petite motorisation sur euh, le 36 Berlin. Là, une 36 berline. Même petite relance à la fin. il Ça, c'est une test tu peux Ah, le tête à queue, le tête à queue prendrait bon, au niveau de l'épingle, malheureusement. Ça ne passera pas sur ce. Ah, il a Run numéro 3, on va conserver sa meilleure note qui est celle de 47 à l'issue de son deuxième passage Voici Hopla qui parle à Tchouf de notre JDM. C'était le 28-29 mai de cette année, on le fait l'année prochaine. On Ouais, l'écoute pas, il raconte des conneries. J'envoie un message avec Chris et C'est cool. Merci beaucoup. Ciao. Oui tout à fait. Je me rappelle, ouais, tu m'avais envoyé une vidéo et où tu avais fait ton tracé chez toi. Les, les meilleurs moments, moments c'est quand je suis dans la neige avec mes euh, potes, avec euh, des voitures euh, euh, euh, euh, les 3.25 qui déglingues, on frotte on les rails, on